quand vous êtes dans votre compte, tableau de bord, vous venez dans euh, Payment Setting. Donc, dans Payment Setting, vous tombez sur cette page. Et ensuite, on se dirige directement vers ici, c'est-à-dire Mobile Payment. Au niveau de Mobile Payment, c'est très simple à paramétrer. Vous avez simplement à inscrire là. Mettez votre nom est identique à votre nom Orange ou MTN Money et doivent être identiques à votre compte guillemets C'est-à-dire si vous avez ici Olga, et là vous avez, euh, je ne sais pas quoi, ou un autre nom, sachez que ça ne passera pas, votre paiement sera tout simplement rejeté. Alors, il y a beaucoup qui, ont, qui sont dans ce cas-là, où ils mettent, euh, c'est leur compte, mais ils vont mettre le numéro du voisin, de la mère, du frère. Et donc, quand ce n'est pas correspondant, sachez que c'est simplement annulé. Quand c'est fait, vous cliquez tout simplement sur Update, Settings, et le tour est joué. Et je dis encore, je vais rappeler ici, les paiements par Orange ou MTN Money ne sont que pour les Camerounais résidents. C'est-à-dire pour tous ceux-là, bon, disons, vous pouvez mettre Camerounais sans compte Orange Money. Je me dis, les comptes Orange Money, c'est uniquement Orange Money Cameroun ou MTN Money Cameroun. Si vous êtes dans un autre pays avec les comptes Momo, euh, ce n'est pas la peine d'essayer, ça ne passera pas. Voilà, donc, voilà, je ne serai pas très longue. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo-là à tous vos fieux, à toutes vos connaissances qui auront besoin de paramétrer leur compte pour les, euh, les retraits par Mobile Money. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous pouvez laisser un commentaire ou une suggestion, en un commentaire et de partager. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao